Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous à notre culte dominical de la Nouvelle Jérusalem à Landaine, Église de Dieu en Belgique. Si nous pouvons incliner nos têtes et préparer nos cœurs à la rencontre de notre Seigneur en ce culte, prions ensemble. Père de gloire, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu de grandeur, Dieu de toute souveraineté, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour le souffle de vie, parce que tu nous as réveillés, Seigneur. Tu nous as réveillés ce matin en bonne santé. Tu as permis que nous puissions être là dans ta maison. Tu as permis que nous puissions être sécurisés sur le chemin, ô oh Dieu. Et tu as permis également à ceux qui sont dans leur demeure d'être vivants, en bonne santé et connectés, au oh Dieu. Merci pour cette grâce. Que nous avons trouvé en toi encore ce matin. Seigneur, toi qui renouvelles tes souffles pour nous, ça veut dire que tu as renouvelé également tes bontés pour nous et pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ces bontés soient palpables, soient présentes tout le long de ces cultes, ô oh Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que l'onction du Saint-Esprit puisse conduire toutes choses, nous conduire dans nos prières dans la célébration, dans l'adoration, dans la louange, lors de l'annonce de ta parole également, que ce soit un culte inspiré, dirigé, conduit par le Saint-Esprit seul. Nous te recommandons nos frères et sœurs qui sont encore sur le chemin et ceux qui se lèvent pour se connecter au Dieu, qu'ils puissent bénéficier chacun de la grâce que tu as répandue au milieu de nous, Père. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence. Nous exaltons le merveilleux nom que tu nous as donné, le nom précieux de Jésus, le nom puissant de Jésus, le nom grand, fort et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen Bonjour bien-aimés du Seigneur Bienvenue à vous à notre culte du dimanche Que le Seigneur en soit infiniment béni Est-ce que nous pourrions, nous pouvons ensemble Crier 25 fois Jésus est Seigneur 25 fois Jésus est Seigneur Une, de trois Jésus est, Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur, Seigneur. Jésus, est Jésus est Seigneur, Seigneur. Jésus, Jésus, est Jésus est Seigneur est Jésus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 Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus, Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Yo! Yeah. Yeah. Précieux de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu dans la salle, ô oh Dieu, le sang de l'agneau de Dieu dans chaque pièce, le sang de l'agneau de Dieu sur nous, ô oh Dieu, le sang de l'agneau de Dieu à la chair, ô oh Dieu, le sang de l'agneau de Dieu dans les rues, ô oh Dieu, le sang de Jésus là où est ton peuple, ô oh Dieu sur le chemin, sur les différents transports, en commun et les transports individuels, que le sang de Jésus couvre oh Dieu, que le sang de, de, de Jésus couvre la diffusion, couvre les médias, couvre la diffusion ô oh Dieu, que le sang de Jésus soit à l'œuvre, que le sang de Jésus soit à l'œuvre, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu. Nous déclarons ce matin la victoire qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous déclarons ce matin la victoire qui y a dans le sang de Jésus. Dans l'atmosphère, oh Dieu, que le sang soit de l'œuvre. Dans l'atmosphère, oh Dieu, que le sang de Jésus soit à l'œuvre, que le sang de Jésus soit à l'œuvre, afin que la louange, l'adoration puisse monter vers le trône de grâce, et que les bontés de l'éternel puissent descendre au milieu de nous. Que la l'abondance de lui puisse descendre au milieu de nous nous libérons en le sang de Jésus, nous libérons le sang de l'agneau de Dieu, nous libérons le sang de, de la gloire de, de Dieu, et nous déclarons ce matin, la, la, matin. La, la victoire nous nous du sang de l'agneau de Dieu, nous déclarons Je la victoire du sang de vie. la gloire de Dieu, qui règne la liberté dans le culte, car la vie de Dieu, oh le Seigneur est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, la règle de la liberté, de la, liberté la liberté dans le culte. La liberté dans le culte. La liberté dans le culte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Oh merci. Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. ton Dieu de tout ton cœur, que tu aimeras ton Dieu de tout ton être. Ce matin, j'aimerais encore que nous puissions remettre le Seigneur à la place qu'il mérite, à la place du roi des rois, à la place du Dieu unique, à la place du Dieu vivant dans les cœurs. Que nous puissions encore l'élever, que nous puissions encore l'adorer parce qu'il est digne d'adoration. Ouvrons nos bouches encore ce matin et élevons notre Dieu. » Seigneur, Père éternel, ce matin, nous venons encore élever ton nom, au-dessus de tout autre nom. Nous venons élever, Seigneur mon Dieu, ta divinité, parce que tu es le seul et unique, véritable Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ô oh, Jésus, nous te glorifions encore ce matin. Dans ce culte, c'est toi que nous avons choisi d'élever, c'est toi que nous avons choisi de chanter, c'est toi, toi que nous avons choisi de célébrer, parce que tu es tout pour nous, tu es tout pour nous, ô oh Seigneur Jésus. Jésus. Adonai, le Dieu créateur. La Bible dit que tu es le maître de temps et des circonstances. Seigneur mon Dieu, nous venons te dire encore merci, Seigneur mon Dieu, pour la circonstance que tu accordes aujourd'hui, pour, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous traversons. Seigneur, nous avons choisi, Seigneur, que malgré, Seigneur, les circonstances, qu'elles soient difficiles ou pas, nous voulons t'élever encore ce matin. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'élever, nous voulons chanter pour ta gloire, nous voulons célébrer ton nom, Célébrer ta puissance, ô oh Seigneur. Gloire soit rendue à toi, le roi des rois. Gloire soit rendue à toi, le tout-puissant. Alléluia, Jésus. Tu es le pilier, Seigneur, qui soutient ma vie. Tu es le pilier, mon Dieu, qui soutient nos vies. Tu es le pilier, oh Seigneur, mon Dieu, qui soutient notre foi. Seigneur, nous voulons encore chanter pour ta gloire ce matin. Nous voulons encore t'élever, ô oh Jésus. Gloire se rendue à toi, Seigneur. Gloire sera rendue à toi, le Tout-Puissant Oh Jésus, gloire à toi Il n'est comme toi, n'est semblable à toi. Alléluia, gloire sera rendue à toi. Glory, glory, glory, glory, glory, Sous-titrage Société Jésus canada Tu es le fruit, tu es et fruit, tu es le fruit, tu es tu es le fruit, tu es tu es le tu es le fruit, tu es le fruit, tu es le tu es le tu es tu es tu es le tu es tu es le le tu es toi, yes. tu soutiens, Seigneur, de par Esprit de feu, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin, reçois oh l'honneur ce matin, nous allérons ton glorieux nom Seigneur, nous avons besoin de toi, plus de toi Seigneur, plus de toi Glorieux Maître, plus de toi Jésus, plus de toi Jésus, plus de toi Précieux Saint-Esprit, merci l'honneur au Seigneur. Oh, merci Pas de toi, régner, oh Seigneur, Jésus. merci de régner ce matin, oh Dieu, merci de faire toutes choses belles ta et paix, merci, Seigneur, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta ta main main nous touche. Eu não Pour toi, Seigneur. Pour toi, ô oh Dieu, pour te rencontrer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer. au oh Seigneur de gloire, ô Reba bosé terebaika, ô Reba inero au ô Rabosé terebaika. Amen. Amen. Ah uh... This so is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 dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 1 à 17, nous allons lire les commandements de l'Éternel. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.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 La Nouvelle-Jérusalem à Londres, l'église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Si c'est la première fois que vous soyez au milieu de nous, alors soyez vraiment les bienvenus au milieu de nous et que par la grâce du Seigneur, cette maison puisse devenir aussi la vôtre. Voilà, bien aimés du Seigneur, c'est une joie de se retrouver ensemble. Les enfants aujourd'hui vont avoir culte avec nous. C'est une joie de se retrouver ensemble. Nous allons continuer dans... C'est que nous avions démarré le dimanche passé Concernant les secrets pour croître dans l'autorité spirituelle J'avais annoncé qu'aujourd'hui nous continuerons dans la même lancée Les secrets pour croître dans l'autorité spirituelle Amen Nous allons prendre nos Bibles Comme dans nos bonnes habitudes Qui n'a pas sa Bible qui n'a pas, pas de Bible. Qui n'a pas de Bible. Tout le monde a sa Bible électronique ou version en papier, tout le monde a sa Bible. Sinon, on allait euh, donner une Bible. Il y a des Bibles en réserve euh, de l'autre côté, dans la bibliothèque. Il y a des Bibles en réserve. Donc, nous prenons pour aujourd'hui un premier texte qui se trouve dans le livre de de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. La Bible nous dit, Daniel 7, 9, la Bible dit, « Tandis que je regardais, on installa de trône, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme un feu flamboyant, et ses roues comme un feu ardent. Amen. Nous allons également prendre un texte du Nouveau Testament, parce que, comme vous le savez, toute vérité de la Bible, pour qu'elle soit considérée comme vérité, elle doit au moins être reprise, être reprise, au moins une deuxième fois dans la Bible. Parce que le Seigneur a dit « Toute affaire sera résolue sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Ce que l'Ancien Testament a annoncé, le Nouveau Testament l'a amplifié, et même les Évangiles l'ont démontré dans la vie du Seigneur Jésus, et l'Église a mis en pratique ces vérités-là dans les actes des apôtres. Tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament trouve même ses explications ou leur explication dans les écrits de Paul. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le livre d'Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 4, Apocalypse 4, versets 2 à 4, la Bible dit ceci. On peut même commencer à partir du premier verset. « Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parlait avec moi, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. »» Je vais juste commenter euh, rapidement le premier verset ici. La Bible nous dit, « Ici, c'est l'apôtre Jean qui est dans l'île de Patmos. L'ange de l'Éternel vient le visiter. » Durant Depuis le premier, le deuxième, le troisième chapitre d'Apocalypse, l'ange de l'éternel qui n'est autre que le Seigneur Jésus est en train de révéler à Jean les événements à venir. Et c'est la première fois que ici, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'une porte fut ouverte au ciel. Nous savons que depuis que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, il a ouvert les cieux. Pour monter, il fallait que les cieux s'ouvrent. Le Seigneur est monté et il n'a plus fermé les cieux. Mais comment ça se fait que, quelques années après la résurrection et l'enlèvement du Seigneur Jésus, Jean reçoit une révélation et en disant que la porte du ciel lui fut ouverte. Qu'est-ce que cela signifie Il y a deux significations importantes. La première est celle-ci. Dans la Bible, lorsque l'on parle d'une porte ouverte, ça fait référence à une nouvelle révélation. Ça fait référence à un nouveau cycle. Ça fait référence à une nouvelle saison. À une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Voyez voir, l'apôtre Paul demandait de prier pour lui pour qu'une porte lui soit ouverte. Ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce une nouvelle révélation. Deuxième explication. Et c'est celle qui est encore renforcée. Parce que nous avons lu toujours dans le verset premier. On dit à Jean « Monte ici ». Nulle part depuis le premier chapitre jusqu'au troisième, la fin du troisième L'ange de l'éternel n'a dit à Jean, monte ici Cette expression de monte ici Beaucoup de théologiens et des penseurs de la Bible et j'en fais aussi partie comme d'autres Comprennent que ici, c'est l'enlèvement de l'église Du premier chapitre au troisième chapitre Jésus a parlé à Jean sur la situation de l'église L'église d'Éphèse, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie. Il a parlé sur la situation de l'église. Mais ici, à partir du 4e verset, il dit « à Jean monte ici ». Et à partir du chapitre 4, il y a des événements de jugement qui commencent à frapper la terre. C'est impossible que les jugements frappent la terre pendant que l'église est présente. Parce que la première, la, la petite tribulation et la grande tribulation, la période de sept ans, ne pourra se faire que à partir du moment où l'église est enlevée. Dès lors, le chapitre 4 ici, monte ici, annonce l'enlèvement de l'église. Le Seigneur dit à Jean et à l'église, monte ici. Et le verset continue au verset 2. Il dit, aussitôt, j'ai vu saisi par l'esprit, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. On souligne bien un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. La révélation que nous venons de lire de Daniel. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Sur ce trône, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs, sur leur tête de couronne d'or. Voyez voir, nous avons parlé la semaine passée en disant que les anges de Dieu sont les fils célestes de Dieu. Les anges de Dieu sont les fils célestes de Dieu et nous, nous sommes les fils terrestres de Dieu. Et dans le monde angélique, il y a aussi les différents niveaux d'autorité. Tous les anges n'ont pas la même autorité. Et l'autorité des anges dépendent de leur proximité de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a reçu la révélation, il a été emmené au ciel. Il nous précise qu'il a été enlevé au troisième ciel. Et il a entendu de choses inaudibles, il a vu de choses qui n'est pas permis de voir. Il a été enlevé au troisième ciel. Dès lors, les cieux sont composés de trois parties. Il y a ce qu'on appelle le premier ciel, ce qu'on appelle le deuxième ciel, et ce qu'on appelle le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel où est le trône de Dieu. Là où Dieu gouverne le royaume et la terre, à partir du troisième ciel. Et c'est dans le troisième ciel que nous trouvons la première hiérarchie des anges. C'est là que nous trouvons les séraphins que nous avons vus dimanche passé, c'est là que nous trouvons les chérubins que nous avons vus dimanche passé. Et aujourd'hui, nous verrons les trônes. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu. Daniel vient de nous le dire. Apocalypse aussi vient de nous le dire. Ils sont devant le trône de Dieu. Plus on est devant Dieu, plus on est proche de lui, plus également on, dégage, on, on, on, on, on est délégué de son autorité. La, le deuxième ciel, c'est le deuxième niveau d'ange. C'est là qu'il y a des dominations, il y a des puissances. Voyez dans Ephésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les autorités, les esprits humains méchants, qui se trouvent où Au deuxième ciel. Là où il y a également le deuxième niveau d'ange, c'est aussi à ce niveau-là que se trouve le royaume de Satan. Pour nous faire comprendre déjà de ceci, étant donné que Dieu, son royaume, son trône de gouvernance, se trouve au troisième ciel, Satan est au deuxième ciel, ça veut dire que Dieu sera toujours au-dessus de lui. Et nous nous sommes assis avec Christ, dans la, à la droite de la majesté divine. Dans, ça veut dire que Étant donné que Dieu est au troisième ciel, le Christ aussi également, nous sommes donc assis à église à la droite au troisième ciel, au-dessus de Satan. C'est pour ça que le Christ pouvait vous dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher si on est en bas. On ne peut marcher que si on est au-dessus. C'est ça notre niveau d'autorité d'enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a le niveau d'autorité de marcher. Le Seigneur Jésus a dit « Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il est au-dessus. Cette position-là, c'est quelque chose, c'est la grâce. Dieu nous l'a accordé par grâce. Il n'y a pas de mérite à ça. Lorsqu'on a accepté le Christ, automatiquement on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on est positionné dans le corps spirituel appelé « l'Église ». Et là où est l'église, là également est la tête, le chef, de Christ Au troisième ciel, donc nous également, nous y sommes Il n'y a pas à prier, il n'y a pas à jeûner pour cela C'est un cadeau, c'est un cadeau que Dieu nous donne C'est ça, l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu Maintenant, au troisième ciel, il y a également une autre catégorie, une autre catégorie des, des êtres célestes qu'on appelle des trônes Que nous allons voir aujourd'hui on appelle des trônes. Qui sont euh, le trône Voyez-vous, quand on parle de trône, on a, ça nous renvoie à la royauté. Ça nous renvoie à la souveraineté. Il y a une idée de gouvernement, de règne. Le troisième ciel, comme je l'ai dit, c'est là où Dieu gouverne le royaume et tout l'univers. Et tous les êtres qui font partie du troisième ciel font partie du gouvernement de Dieu. Maintenant, ce qui est assez drôle, Dieu n'a pas demandé aux chérubins ni aux séraphins de s'asseoir sur des trônes. Non, il a réservé 24 trônes et il a fait asseoir des gens sur ces 24 trônes-là. Ils sont venus s'asseoir. Mais ce n'est ni le chérubins ni le séraphin. Qui sont-ils C'est ce que nous allons commencer à voir. On nous dit qu'ils sont 24. On ne nous dit pas qu'ils sont 7. On ne nous dit pas qu'ils sont 12, qu'ils sont 33 ou 100 ou 1000. On nous dit qu'ils sont 24. Si vous prenez, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le noter. Si vous prenez, 1 Chronique chapitre 28, verset 11 à 13, verset 19 également. Lorsque le roi David était en train de se préparer pour réunir tout le matériel qui devait servir au temple, au service dans le temple et la construction du temple, le roi David nous fait comprendre au verset 19 que c'est Dieu qui lui a donné des directives pour la préparation de la construction du temple et l'organisation du service. Le Seigneur a inspiré à David, voilà comment le temple doit être bâti, selon le modèle céleste, parce que le principe est acquis, le royaume céleste de cieux doit descendre sur la terre. Depuis jeunesse, c'était l'intention du Père qu'il règne sur la terre avec les hommes. Cela n'a jamais changé jusqu'à la fin de temps. C'est le but ultime de Dieu. David reçoit la révélation. Voilà comment le temple au ciel et le service se fait. Et dans 1 Chronique chapitre 24, 1 à 19, le modèle que David reçoit, il voit que Dieu lui demande, selon l'écrit qu'il a reçu d'instituer parmi les sacrificateurs qui devait exercer dans le temple, de mettre à part 24 classes de sacrificateurs qui sont appelés à servir dans la maison de l'éternel. 24 classes de sacrificateurs. Par exemple, des sacrificateurs comme, euh, comme Zacharie. Lorsque Zacharie a été appelé, quand vous lisez, on dit, il a été appelé selon l'ordre de sa classe. C'était ce que David avait institué. 24 classes de sacrificateurs Comme ici à l'église Ceux qui servent dans la maison sont des sacrificateurs On peut avoir la classe de la louange La classe du service d'ordre La classe de l'accueil La classe euh, de la trésorerie Différentes classes peuvent être mises en place Pour l'organisation du temple Deuxièmement, toujours la notion de 24 Dans 1 Chronique 25, versets 8 à 31 David reçoit également qu'il doit instituer 24 classes de prophètes pour entonner des chants Je mets l'accent ici 24 chantres des prophètes pour entonner des chants Dans le temple, le service prophétique était pour les chants Pour adorer le Seigneur Pourquoi Parce que le prophète entre dans le cœur de Dieu Il reçoit les intentions de Dieu Il reçoit les directives de Dieu pour entonner les chants. C'est pour ça l'adoration a une place extrêmement importante dans un culte. Elle attire la présence de Dieu. Elle permet au cœur de souffrir et d'entrer, de contempler le Maître. Troisièmement, dans 1 Chronique 26, versets 17 à 19, parmi les portiers, les portiers qui étaient, par exemple, qui portaient l'arche de l'Éternel, Parmi les portiers qui surveillaient les portes, on a vu euh, euh, le séminaire sur les portes, les douze portes. Parmi les portiers également, il y avait 24 classes de portiers. Et en fin de compte, dans 1 Chronique 27, 1 à 15, 25 à 31, il y avait également 24 officiers chargés du commandement de l'armée et de l'intendance du roi. Pourquoi ce, le chiffre 24 24 représentent l'ensemble de responsables qui devaient occuper des fonctions officielles au sein du royaume d'Israël et dans le temple. Ils représentaient l'ensemble du peuple. C'est comme dans nos pays, on a ce qu'on appelle la chambre, la chambre de représentants. On, par, pendant les élections, nous élisons des gens à qui nous donnons le mandat pour nous représenter. Lorsqu'ils parlent, ils prennent de loi, c'est au nom de tout le peuple. C'est la même représentation. Les 24 anciens représentent l'ensemble de, des fonctions officielles et du temple dans le royaume. Dès lors, de la même façon, cela, Dieu a montré à David, ça doit être ainsi sur la terre les 24 anciens dans le ciel également joue ce rôle de représentation, mais il représente qui Le terme ancien qui est utilisé ici, c'est le terme grec Presbyteros. Presbyteros. C'est un terme que l'on peut traduire par vieillard, par vieillard, même quand on parle de 24 anciens. On a dans notre esprit l'acception que ça doit être de vieillard. Oui, presbyteros peut signifier vieillard. Mais ce n'est pas forcément lié à l'âge. Non, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Presbyteros renvoie plutôt à quelqu'un qui exerce dans l'Église des fonctions représentatives vu son ancienneté. C'est un ancien qui occupe des fonctions de responsabilité au sein de l'Église pour porter le peuple, pour prier pour le peuple, prendre des responsabilités, amener le peuple devant le trône. La vision du trône de gloire, lorsque nous prenons par exemple le livre, de Ézéchiel, vous allez le lire à la maison, Ézéchiel chapitre 1er, chapitre 10, on l'a parcouru il y a un temps ici quand on parlait du royaume, Ézéchiel a reçu également la vision du trône de Dieu, mais dans la vision d'Ézéchiel, ce qui est étonnant, qu il n'a pas vu les 24 trônes ni les 24 anciens, il les a pas vus. Pourquoi Ézéchiel ne les a pas vus? Parce que à ce moment-là, Ézéchiel a reçu une révélation concernant son temps. Mais il n'a pas reçu la révélation totale pour les choses à venir. Parce que Dieu n'a pas permis à Ézéchiel de voir les 24 anciens. Parce que les 24 anciens, les presbytéros, représentent à la fois les croyants de l'ancienne alliance Israël et les croyants de la nouvelle alliance appelée l'Église. Les 24 anciens, les presbyteros, représentent l'Église. L'Église dans laquelle il y a l'Église Israël et l'Israël céleste, l'Église. Les chrétiens de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Donc, c'est l'ensemble de racheter. Rappelez-vous, quand le Seigneur Jésus est mort, la Bible nous dit que. Les morts ont ressuscité Pourquoi les morts ont ressuscité Parce que lorsqu'on mourait en étant croyant dans la Sainte Alliance On allait dans le sein d'Abraham Le paradis n'était pas encore ouvert On allait dans le sein d'Abraham Et les non-croyants allaient dans le Hades, Dans le séjour des morts Quand le Seigneur est mort et ressuscité il a ouvert le chemin pour entrer dans le paradis. Depuis tout ce temps, le seul qui a été au paradis, c'est le brigand à la croix, que le Seigneur a dit, tu entreras aujourd'hui avec moi. Les autres sont venus lorsqu'il est ressuscité, les morts ont ressuscité, et on les a vus défiler dans les rues de Jérusalem, parce qu'ils passaient du sein d'Abraham pour aller maintenant dans le royaume des cieux. Les anciens de l'ancienne alliance sont entrés dans le paradis et nous maintenant de la Nouvelle Alliance, lorsque nous mourons en Christ, qu'est-ce qui se passe également Nous le rejoignons. Les 24 anciens, c'est la représentation des rachetés de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Donc, ensemble, les 24 trônes, c'est pour des humains, qui représentent des humains. Voyez où est la grâce de Dieu. Dieu, au troisième ciel où il gouverne, il associe des anges. Il associe des chérubins et des séraphins. Mais pour le trône, il place sur le trône des suivants. Pour gouverner avec lui. Il place sur le trône de divin. C'est pour ça, les prophètes comme Jean, les prophètes comme Jérémie, Dieu comme Esaïe, on a vu, Dieu était en train de chercher, qui envoyait au conseil, il cherche. Il ouvre l'oreille à Esaïe. Esaïe dit, envoie-moi. Dieu associe l'homme à entrer dans la prise de décision pour le monde. Et Dieu peut t'associer toi. Il peut t'associer. Il peut m'associer. C'est ça la grâce que nous avons du Père. On nous dit ces 24 anciens étaient assis. Assis. C'est parce qu'il devait prendre des décisions. On ne prend pas de décisions à la légère. On doit être assis. Et on nous dit qu'il s'était vêtu de blanc. Il y a des choses dans la Bible. Il ne faut pas lire la Bible vague, vague, en désordre. Il faut aller tout doucement. C'est pour ça qu'on parle de méditer la Bible. Parce que chaque mot peut avoir une importance capitale. Dans l'étude... Chez le peuple hébraïque, notamment euh, chez les Massorètes chaque lettre de l'alphabet hébraïque dans une phrase peut avoir une importance capitale. Chaque lettre. Nous n'irons pas jusqu'à ce niveau-là. Ça nous aide de fois quand nous faisons l'exégèse. Nous essayons de comprendre les écrits, ça peut nous aider. Mais nous n'allons pas jusqu'à ce niveau-là. Mais chaque mot en français. Peut avoir une importance capitale. On nous dit qu'ils étaient vêtus de vêtements blancs. Pourquoi le blanc? D'ailleurs, pourquoi être vêtu? Parce que les saints de la nouvelle alliance, lorsqu'on accepte le Christ, on est vêtus. Yes. Quand on n'a pas le Christ, on est nu. Yes. Quand Dieu a retiré la gloire à Adam, qu'est-ce qu'Adam a vu? Qu'il était nu. Quand on vient en Christ, il nous revêt de la gloire de Dieu. C'est ça le vêtement blanc. C'est pour ça même les, sor les sorciers opèrent en étant nuls. Pour montrer qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont de l'autre monde. Dans beaucoup de cérémonies occultistes, vous verrez la place de la nullité être mise en avant. Parce qu'ils démontrent ce qu'ils sont. Loin de Dieu. Ils étaient fêtus. Le blanc, symbole de la pureté, de la faveur de Dieu. Le blanc est le symbole de la pureté, de la faveur de Dieu. Ça veut dire absence des péchés. C'est normal. Parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont été lavés, purifiés dans le sang de Jésus. Ils sont plus blancs comme le l'est. Ils ont revêtu, reçu la pureté de Christ. La pureté de Christ. Voyez. Ne peut être au troisième ciel que celui qui est revêtu de vêtements blancs, c'est lui qui a la pureté. Et ça y est, pour qu'il accède au troisième ciel, il a vu que sa bouche était impure. Qu'est-ce que Dieu a fait Il dit non, petit, si tel que tu es, tu montes ici, tu vas être consumé. Un ange est sorti, il a pris une braise nettoyée pour qu'il soit pur. Cette braise, pour nous, c'est le sang de Christ. Nous avons un libre accès auprès du trône au travers du sang de l'agneau. C'est pour ça, dans chaque culte, dans nos vies, invoquons continuellement le sang de Jésus. Nous confessons nos péchés, nous invoquons le sang pour que nous ayons une possibilité d'accéder au conseil divin et de recevoir les directives concernant nos vies. Concernant nos vies. Je ne vais pas dire... Euh... Il y a un jour, il y a plusieurs années, j'étais dans un cote à Uclo. J'ai traversé des moments difficiles. J'habitais même dans un côte chez un ami, un frère de l'église. J'habitais chez lui. Et un matin, je me suis réveillé. J'étais au bord du lit. C'était un cote qui faisait peut-être 9 mètres carrés, tout était dedans. J'étais assis. J'étais vraiment assis à vraiment fatigué, sans force, épuisé. Et d'un coup, je voyais comme si... Vous hein, voyez quand vous avez des vertiges, comme un tourbillon, comme un tourbillon. Et je commençais à entendre hein, une musique des gens qui jouaient de la musique. Mais c'est une musique hein, que, qui n'est pas de ce monde. J'entendais le des son des arbres avec, euh, avec euh, euh, une limpidité, une, une simplicité, mais à la fois profonde. J'entendais ça, j'entendais ça. Et j'ai cru que j'étais en train de rêver. J'entendais ça. Et un jour, j'écoutais le pasteur béni, met des instrumentales sur YouTube. C'est des vieux à ce moment-là. Un jour, j'ai entendu ces instrumentales et j'ai perçu les sons que j'avais écoutés pendant ce temps. Dieu peut t'amener à entendre, à voir ce qui se passe au troisième ciel. C'est la grâce que nous avons reçue. Il t'amène à son niveau d'autorité pour que tu entendes. Je continue. Voyez-vous, nous sommes en train de parler toujours des 24 anciens. On a dit que le blanc, c'est le symbole de la pureté. Mais en même temps, aussi le blanc, c'est le symbole aussi de la parole de Dieu, la parole qui est pure, ça veut dire que les 24 anciens, -là, non seulement ils sont purs, mais aussi ils portent la parole. Ils portent la parole. Prenez Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, le verset, le verset um, le verset 3, même au verset 2 Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui était d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux, mais personne ni dans le ciel, ni dans sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Ça, c'est Jean qui constate. « Mais l'un des anciens, c'est-à-dire l'un des 24 anciens, me dit, « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et laisser le sceaux. » Voyez, l'un des 24 anciens, Viens dire à Jean, ne pleure pas parce que l'agneau immolé a reçu le saut pour ouvrir. Il donne la révélation à Jean. Il donne la parole à Jean. Les anciens, les 24 anciens, ont aussi le don et la capacité de parler, de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu. Eux qui font partie du gouvernement divin. Je continue. On nous dit également, non seulement ils étaient assis vêtus de blanc, mais ils portaient également des couronnes sur leur tête. De couronnes sur leur tête. Généralement, en grec, lorsqu'on parle de couronne, on utilise deux termes. Le premier terme qu'on utilise, c'est le terme diadème. Lorsqu'on parle de diadème, en français d'ailleurs c'est diadème, ça renvoie à l'idée de la couronne d'un roi ou d'un souverain. Si vous prenez Apocalypse chapitre 12, verset 3, Apocalypse 13, verset 1er, Apocalypse 19, verset 12, à chaque fois que vous voyez le terme diadème, c'est le terme diadème en grec. Le deuxième terme utilisé lorsqu'on parle de couronne, c'est le terme stéphanos. Stéphanos renvoie à la couronne de victoire. Lorsque... On a été dans un front, on a combattu, on est passé par des épreuves, on a fait des sacrifices, on est passé par des temps de souffrance. Lorsqu'on est déclaré vainqueur, on te fait porter un Stéphanos, appelé une couronne. Et le terme ici qui est utilisé avec les 24 anciens portant de couronne, c'est le terme Stéphanos. Pour nous dire que ces 24 anciens-là ont été vainqueurs ont été vainqueurs. Ils ont subi des souffrances, des sacrifices, et ils ont été déclarés vainqueurs. Si vous prenez dans, toujours, dans le terme Stéphanos, dans les différents passages de la Bible, que je vais vous énumérer quelques-uns, dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, 1 Pierre 5, 1 à 4, on utilise également le terme Stéphanos. On parle de la couronne incorruptible que l'on reçoit comme étant un trophée de sa marche avec le Christ, de sa course avec le Christ. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais une couronne m'est réservée. » C'est ça le terme Stéphanos. C'est la couronne que chacun d'entre nous recevra s'il finit sa vie avec le Christ dans son cœur. Deuxième exception de Stéphanos, si nous prenons 1 Pierre chapitre 5, verset 4, ça renvoie également à la couronne de gloire. La couronne de gloire que l'on reçoit en raison de sa fidélité à servir le Seigneur. Fidélité à servir le Seigneur. Troisième exception de Stéphanos, c'est la couronne de vie. Dans Jacques chapitre 1 verset 12, Apocalypse 2, 10, c'est la couronne de vie qui est la récompense d'avoir été victorieux face aux épreuves de la vie. Quatrième exception de Stéphanos, c'est la couronne de la justice. Dans 2 Timothée 4, 7 à 8, c'est la couronne de la justice. Le prix du combat de la foi, c'est la couronne de la justice. Donc, lorsqu'on nous dit les 24 anciens portent de couronne, c'est leur récompense qu'ils reçoivent. Parce qu'ils ont enduré, ils ont souffert, ils ont été éprouvés. Endurer les coups, les martyrs et consorts pour la cause du royaume et pour le Seigneur Jésus. Pour la cause du royaume et pour le Seigneur Jésus. Dès lors, nous parlons des secrets pour accroître l'autorité spirituelle. Nous sommes arrêtés le dimanche passé au 11e secret. Aujourd'hui, le 12e secret pour accroître l'autorité spirituelle. C'est d'accepter de souffrir pour Jésus-Christ, même au péril de sa vie, et vaincre les épreuves de la vie en lui, pour lui, avec le Christ. Accepter de servir fidèlement le Seigneur, même dans les souffrances et les épreuves, les souffrances pour le Seigneur font accroître l'autorité spirituelle. Font accroître l'autorité spirituelle. Quand tu souffres, tu subis les épreuves pour le Seigneur. Mais tu restes fidèle. Tu n'abandonnes pas la foi. Tu combats le bon combat. Sache qu'en en fin de compte, tu recevras une couronne. Ton autorité spirituelle va monter. Les 24 anciens souffrent pour la cause du royaume. Ils sont au troisième ciel en train de gouverner. D'ailleurs, les douze apôtres que le Seigneur a donné l'Église, les douze piliers, tous ont fini martyrs. Toute leur vie au service du Seigneur, ce n'était que souffrance et souffrance. Même l'apôtre Paul appelé en dernier, il vous dit, il a reçu 39 coups, 40 coups, moins un. Il a trouvé le péril, le, le, le, les angoisses, les tribulations, les persécutions. Vous savez, par exemple, les martyrs du 1 deuxième 2e siècle. Il y a une martyre qu'on appelle Eugénie, très connue. Vous savez comment on les tuait deux fois, certains. À l'époque romaine, il y avait des arènes, comme des cirques, des arènes. Vous voyez le film Gladiator. Je ne sais pas si vous voyez le film Gladiator. Gladiator, c'est mon meilleur film. Je l'ai regardé, je crois, plus de, plus de plus de 50 fois. Je le regarde, je le regarde. J'aime beaucoup ce film. Et, vous voyez, on les amenait, le stade rempli, on les amenait, on les mettait dedans et on libérait les fauves. Réunis Christ, où les fauves viennent te dévorer. Il y en a une, Eugénie, dont on a traduit sa vie, qui chantait même. même. Jean chantait même. Ils ont été arrachés, on les a tués sans renier le Christ. Tous les apôtres, à part Jean qui est mort de vieillesse, mais certaines traditions disent qu'il a quand même été enfui dans l'huile bruyante, tous sont morts martyrs. Mais ils ont reçu le trône au ciel, la gouvernance. Donc, le fait de souffrir pour les Christ, des épreuves pour le Seigneur, ne peuvent pas t'empêcher d'abandonner la foi. Quand tu vas les traverser, ton autorité va monter, va monter. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était au-delà de vos capacités, parce qu'avec la capacité, avec avec l'épreuve, Dieu donnera le moyen de pouvoir sortir, ça veut dire plus le preuve est profonde, plus aussi Dieu libère ses grâces il libère l'onction. comment des gens si pauvres, minables et rien du tout les rebuts de la société, les apôtres on disait même qu'ils n'étaient pas instruits, mais comment ils ont bouleversé le monde, un seul homme Paul a bouleversé le monde mais il était à pied, il n'avait pas d'argent, il travaillait pour subvenir à ses besoins au milieu du demi-monde l'épée Mais il a bouleversé à lui seulement Bien que souffrant Les souffrances sont les portes Que le Seigneur permet Afin que ton autorité augmente Quand tu demeures fidèle Attaché à lui Attaché à lui Attaché à lui Attaché à lui à ta Parce qu'à ce moment-là, quand tu souffres pour le Christ, si tu n'abandonnes pas, tu vas expérimenter le Seigneur comme jamais tu ne l'as expérimenté. Personnellement, entre autres, des expériences merveilleuses, extraordinaires, vécues avec le Seigneur, c'était pendant des temps de galère. Vous pouvez en témoigner vous-même. Vous pouvez en témoigner. Tenez bon, si tu souffres, tiens bon. Regardez même, je continue. On est au 12e secret. Le 13e secret, pour accroître son autorité spirituelle. Voyez-vous, on a dit, les 24 anciens, tout ce que je vous ai dit concernant les anciens, c'était une introduction pour que vous puissiez maintenant comprendre quand je libère les secrets. Les 24 anciens, vous a dit que c'est des représentants, des, des en, rachetés de l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance de l'Église. Ils ont la parole, ils ont la pureté, ils souffrent pour l'Évangile. Treizième secret pour accroître l'autorité spirituelle, c'est l'appel du Seigneur. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te positionne dans, un, dans une sphère d'autorité. Il te donne l'autorité. Quand le Seigneur t'appelle, il te donne l'autorité. Il appelle les enfants. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'autorité. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, il parle du gouvernement terrestre de Dieu. Il parle que Dieu a institué à l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ephésiens, 14, 4, Ephésiens 4, verset 9 jusqu'au verset, au verset 14. Il dit il les a institués pour rendre les saints parfaits. Pour le perfectionnement de ça Il les a utilisés pour édifier le corps de Christ Pour être des stabilisateurs de la doctrine Afin que les hérésies, les instructions de l'ennemi ne puissent pas prévaloir sur l'église Dieu a établi des gens sur l'église Il les a appelés, il les a établis sur l'église Dès lors, le treizième secret pour croître à son autorité spirituelle C'est l'appel au ministère C'est l'appel au ministère quand Dieu t'appelle au ministère, automatiquement, il te délègue l'autorité. Parce que l'appel a un prix. Avant qu'il t'appelle, il t'a testé, il t'a éprouvé. Oh, alléluia. L'appel, on le reçoit dans le sein maternel. Mais c'est confirmé par les tests que tu as subis et comment tu les as réussi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'appel, ministère te positionne en autorité, en autorité dès lors un pasteur un apôtre, un évangéliste un docteur qui est appelé par le Seigneur d'office il a l'autorité il a l'autorité, l'autorité de commander, l'autorité de représenter l'autorité de changer les choses l'autorité de transformer des vies, il a l'autorité le Seigneur lui donne cette autorité là c'est ça la grâce que nous avons. Quatorzième secret pour croître l'autorité spirituelle. Voyez-vous, je l'ai encore dit hein, hein, tout à l'heure, voyez, on nous parle du trône 24 anciens, mais on parle également du trône de Dieu. Avant de voir les 24 anciens, les 24 trônes, Jean a vu comme Daniel le trône de Dieu. Est-ce que vous savez les bases qui soutiennent le trône de Dieu? La Bible le dit. Psaume 89, verset 14. Si on peut le, le diffuser. Psalm 89, verset 14. On chante même. Dans est fondé sur la justice. Dans on est fondé sur l'équité. Les deux bases du trône, c'est l'équité et la justice L'équité et la justice L'équité et la justice Du trône Dès lors, si le trône du Dieu Tout-Puissant Est fondé sur l'équité et la justice Ça veut dire aussi que ceux qui sont appelés à son gouvernement Doivent également manifester la justice et l'équité et l'équité, c'est la droiture, la rectitude, un caractère, un caractère euh, bien trempé. Vous voyez, la droiture c'est, on te dit même, euh, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je suis droit, je marche avec le Seigneur. Je ne regarde ni à droite, ni à gauche, je marche avec le Seigneur. Dans la rectitude, être équitable, la notion de justice, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je juge tout le monde avec la même impartialité. Il n'y a pas de d'équité, c'est normal. Puisqu'ils sont sur les trônes, ils doivent juger. Mais ils ne doivent pas être déloyaux. Ils ne doivent pas être impartials, sinon leur jugement sera affondé. Voyez, le... quinzième secret pour accroître l'autorité spirituelle, c'est vivre dans l'équité et la justice. D'être des personnes d'équité et de justice. Voyez-vous, je vais vous donner euh, quelque chose. Regarde. Euh, je vous le donnerai après. Nous continuons. je vous le donnerai après. On va voir directement euh, le le euh, non, je veux le dire maintenant. Je veux le dire maintenant. Voyez, je l'ai dit dans, dans l'équité. Il euh, y a la droiture. Il euh, y a la notion à la fois de vérité. Pour juger, il faut connaître le droit. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la parole de Dieu, parce qu'il juge selon la parole. Selon les sentences de Dieu, ils doivent connaître la parole de Dieu. Et qui est cet appelé de Dieu Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole de Dieu. Comment peut-il revendiquer ses droits Comment peut-il appliquer, faire appliquer la justice de Dieu Il en est de même d'un serviteur de Dieu qui ne connaît pas la parole de Dieu. Mais comment peut-il perfectionner les saints Comment peut-il trancher des choses s'il n'est pas dans la parole la parole de Dieu est la vérité, est la vérité. L'équité, la justice, pour apprendre l'autorité, ça veut dire que nous sommes des femmes et des hommes qui vivent dans la vérité. Dans la vérité de la parole de Dieu. Dans la vérité de la parole de Dieu. Qui sont droits, qui mènent une vie droite. Regardez vous-même. Si tu es en face de quelqu'un, hier il t'a dit oui, aujourd'hui il t'a dit Non. Comment tu vas le considérer Il se déprécie lui-même. Même par rapport aux parents. Un parent qui ment tout le temps aux enfants, un jour, ne sois pas étonné, tu vas dire à ta fille, même de 3 ans, il te dira, je ne te crois pas, de toute façon, tu ne me mens, hein? toujours. Donc, devant elle, tu es discrédité. Et un jour, tu vas le commander, et te dira, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce qui sort de ta bouche, est différent de ce que tu fais. Tu parles des choses de Dieu, mais tu vis dans la mondanité totale. Mais lorsque tu vas dire aux enfants, viens à l'église pour aller faire quoi Et surtout, qui plus est de sur quoi si tu sers le Seigneur J'ai vu, on m'a envoyé un post sur YouTube d'un, je sais pas si c'était un pasteur ou quoi, habillé en torche. Le soir, il était dans un, dans une discothèque en train de danser, danser, danser. Et le dimanche, il était à l'église, en train de faire un serment. Une vie d'hypocrisie. Maintenant, quand on voit ça, ton autorité est diluée. Plus tu es dans la vérité, dans les de la droiture, plus également ton autorité croit. Ce principe s'applique même face à des, à des non-croyants. Voyez-vous, devant ton chef, au travail. Est-ce que tu peux facilement lui mentir Pourquoi tu ne mens pas au chef Parce que tu sais que c'est une autorité. Si découvre ça, un jour ou l'autre je risquerai de perdre ma place. Devant l'autorité, on se comporte vrai. Voyez-vous même à l'église, je regardais ça très souvent devant notre père spirituel. Quand on le voyait, on était tous au galop. Il n'a rien dit, mais le fait qu'il est là, toi-même tu dis, je ne peux pas me comporter n'importe comment. De fois même, on a peur de Dieu qu'on ne voit pas. On a moins peur de Dieu qu'on ne voit pas que des hommes, des pasteurs et autres. On les craint parce qu'on voit un symbole d'autorité. Et plus son autorité s'accroît, il vit dans la vérité, l'intégrité, la sanctification, la crainte de Dieu. C'est un homme de parole. Plus aussi les fidèles, le peuple aussi, respectent son autorité. Respectent son autorité. Vivez dans la vérité. Vivons dans la vérité. Notre autorité va se croître. Naturellement. Parce que Satan aussi... hein. Il sait ces choses. Il perçoit également ces choses. Et nous allons voir le 16e secret. Et nous allons... Je crois que c'est le 16e secret là. Hein? Et nous allons... 15e. 15e secret. 16e. OK. 16e secret. Voyez-vous. Pour... Pour juger. Pour juger. On doit connaître la parole. Je vais vous lire quelques passages de la Bible. Je vais quand même lire quelques passages. Si nous prenons par exemple Job chapitre 12. Job chapitre 12. On va le lire ensemble parce qu'on arrive à la fin. Je voulais aller vite parce que j'avais beaucoup de choses à donner. Parce que je sais que vous allez réécouter, réécouter. Notre père spirituel disait que l'église... C'est comme l'université. On doit perfectionner les saints. Donc quand on est là, on ne doit pas vous rencontrer la, la, la, la, les fables de la fontaine, le corbeau et le renard, mettre corbeau assis sur... Non, non, non, non. On doit donner, selon ce que Dieu nous, nous, nous donne, de la nourriture solide, pour, pour, afin que chacun puisse y trouver soit des eaux, soit la chair, soit des vitamines, tout ce dont il a besoin. Job chapitre 12. Verset 12, la Bible dit « Chez les anciens se trouve la sagesse, dans la longueur de jour l'intelligence. » Chez les anciens, c'est le même terme presbyteros qu'on a traduit en grec ici. « Les anciens se trouvent la sagesse, dans la longueur de jour l'intelligence. » Job chapitre 32, verset 7 à 9. Job 32, 7 à 9. La Bible dit « c'est à 9, je me disais, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est un souffle. C'est la laine du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Vous voyez, j'avais dit que presbyteresse n'est pas forcément lié à l'âge. C'est le poids de la responsabilité qu'on te donne. Job également l'affirme. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est forcément sage, qu'on est forcément un ancien. Non! On peut être aussi jeune en âge, mais occupé de responsabilités dans une église, dans un lieu, parce que tu as quelque chose de plus que les autres. Donc ici, ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est la sagesse. Le 15e secret pour croître son autorité spirituelle, c'est d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence et de vivre dans la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne. La sagesse va t'amener ton autorité à grandir, ton autorité à croître. Si nous prenons le livre de de um, de Proverbes, de, de Proverbes, 2 proverbe Chroniques chapitre 1, 2 Chroniques chapitre 1 verset 10. 2 Chroniques chapitre 1 verset 10. 2 Chroniques chapitre, chronique chapitre 1 verset 10. La Bible dit de Chronique chapitre 1, verset 10. La Bible a dit Donne-moi maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache conduire ce peuple, qui donc peut gouverner ton peuple, ce peuple si grand. On a besoin de la sagesse pour juger, pour gouverner. Dès lors, pour croître à l'autorité spirituelle, il faut la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse, poursuivez la sagesse, cherchez la sagesse demeurer dans la sagesse, la sagesse de Dieu. La sagesse qu'avait un homme comme Salomon a fait de déplacer la reine de Séba aussi loin qu'elle qu était pour venir voir. Et quand elle a passé du temps, elle a conclu qu'aucun homme ne peut avoir une sagesse comme telle s'il n'est pas animé par l'esprit du Dieu Tout-Puissant. La sagesse fera augmenter ton autorité. La sagesse fera qu'on puisse te respecter, même en étant jeune à cause de la sagesse. Mettre en pratique les vérités bibliques. Mettre en pratique la parole de Dieu. La sagesse fera croître ton autorité spirituelle. Le livre de Proverbe chapitre 8, verset 12. Proverbe 8, 12. La Bible dit. Proverbe 8, 12. La Bible dit ceci. Proverbe 8, 12. Et on est à la fin. La Bible dit, moi la sagesse, je pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. Proverbe 9, 11. La Bible dit, c'est par moi que tes jours se multiplient et des années de vie te seront ajoutées. Proverbe 10, 13. La Bible dit, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de, de raison. Proverbe 13, 10. La Bible dit « L'arrogance ne provoque que de brouille. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Proverbe 14, 8. « La sagesse de l'homme avisé, c'est de comprendre sa voix. L'ignorance des gens stupides, c'est de la tromperie. » Nous prenons également Proverbe 24, 3. Proverbe 24, 3. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. La sagesse va te bâtir une maison, la sagesse va stabiliser ton autorité, la sagesse va t'élever, ça va te donner une réputation, ça va te donner une renommée et ça permettra d'asseoir ton gouvernement. C'est pour ça, sur les 24 trônes, Dieu ne pouvait pas mettre des gens qui n'étaient pas sages. Ils ne pouvaient pas mettre des gens déprouvés de, de sagesse parce qu'ils devaient prendre des décisions qui sont importantes pour la gouvernance du royaume. La sagesse t'amènera dans un niveau que tu ne peux imaginer. Dans un niveau que tu ne peux imaginer. Et je veux m'arrêter ici. On a vu aujourd'hui euh, quatre secrets. On est maintenant à 16 secrets. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer la semaine prochaine. Je vais vous donner un témoignage, peut-être que je vous l'ai déjà dit. Voyez-vous, nous avons un programme qu'on appelle, le vendredi, à l'école de la sagesse. Vous savez comment euh, on a reçu l'ordre du Seigneur pour instituer cela. Nous avions fait 40 jours de gens et de prières. 40 jours de gens et de prières. Nous prions, nous prions, nous prions. Et vers la fin de ces 40 jours de prières, il y, a, euh, il y a, pendant ce temps, il y a des, des paroles de connaissances que je donnais, des choses que le Seigneur me montrait. Et il y a une dame d'un certain âge qui avait reçu aussi une parole et qui est venue parce qu'elle est dans les affaires. Elle est venue en me disant, voilà, la parole concernant les affaires et tout, je crois que c'est une parole qui m'est destinée. Et elle me dit, voilà, je reçois une offre. On me dit, euh, par des gens qui se trouvent en Afrique, d'envoyer une certaine somme. Quand j'envoie la somme, après, ils vont me multiplier. Et après encore, j'enverrai encore plus, plus je donne, plus aussi ils donnent. Elle me parlait. Directement, je lui ai dit, cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle, elle disait, comme on vient de sortir de 40 jours de gens c'est que je reçois. C'est de Dieu. Je lui ai dit, Satan est venu tenter Jésus pendant qu'il était dans une période de Jean. Généralement, en fin de Jean, Satan aussi se présente. C'est pour ça qu'il faut être prudent et sage. Quand on prie, en jeûne toujours la parole de Dieu. Je lui ai dit que cela ne vient pas de Dieu. Troisièmement, elle me parle d'un jeune garçon, en Afrique toujours, qui était son prophète. Je n'ai rien contre les prophètes. Je crois au ministère prophétique. Parce que si nous ne croyons pas au ministère prophétique, nous ne croyons pas non plus à des pasteurs. Le même qui a établi des pasteurs, il a établi des prophètes. Il a établi des apôtres, des docteurs et des évangélistes. On ne peut pas retirer le ministère prophétique. Même s'il y a des abus, il y a des abus parmi les pasteurs. Est-ce pour ça on retire le ministère pastoral? Non! Dieu a établi et il y a des prophètes de notre temps. Ça existe, j'en connais quelques-uns. Et elle avait un, un jeune que je n'ai jamais rencontré. Mais qui priait pour elle en Afrique. Si elle avait de demandes, c'est ce jeune-là qui priait. Et qui recevait des paroles pour elle. Elle m'a dit ceci. Il m'a dit cela, il m'a dit cela. Il vient me dire. dit, maman, ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est beaucoup trop. Dieu n'est pas aussi bavard. Est-ce que tu as commencé à lui envoyer de l'argent euh, oui, via Western Union. Okay? Je lui ai dit, maman, ça, ça te conduira à la ruine. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a beaucoup perdu en donnant via ce système-là, qui existe, il paraît, hein? en Afrique, il y a des pays comme ça. On, voilà, tu envoies de l'argent au t'arnaque et tout, on te demande plus, plus, et tu es, tu es enfoncé. Elle s'est elle endettée et sa vie a été. Elle est devenue assez difficile. Et c'est par rapport à ça que le Seigneur nous a demandé de parler de la sagesse. Parler de la sagesse. Allier la prière et les gens avec la sagesse. Enseigner sur la sagesse. Parce que la sagesse réellement augmente le niveau d'autorité. Voyez-vous nous mettons moins l'accent sur la prière. Je mets moins l'accent sur la prière et les gens. Parce que c'est des éléments qui augmentent l'autorité. Mais il n'y a pas que ça. Généralement, lorsque nous pensons l'autorité spirituelle, nous voyons la prière et les gens. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, j'augmente mon autorité. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui mènent une vie de non sanctifiés. Qui ignorent les principes de la Bible dont la vie tourne en rond dans la vie d'honneur. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse en tout cas. Merci à vous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Abondamment, abondamment. Abondamment, abondamment. Abondamment, abondamment. abondamment. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter un chant, c'est un vieux chant. Je ne sais pas si hein, vous le connaissez. Bon, Je, On va l'apprendre ensemble. On va l'apprendre ensemble. Je ne sais pas si, euh, si si vous la connaissez. Euh, le chant dit Jésus Christ est ma sagesse. Ça, Nous n'allons pas le chanter, sinon je risque de chanter tout seul. Alors ce sera très bien. Prions <rire> simplement ensemble. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as permis de donner ce matin au Dieu. Merci pour ta parole, ô oh Dieu de gloire. Si tu nous donnes de secrets comme ceci, c'est parce que tu veux certainement que ton Église et ton peuple et nous-mêmes nous puissions réellement marcher dans l'autorité spirituelle que tu nous as donnée. C'est cette autorité qui nous permettra de commander aux éléments de la nature, oh Dieu. Et les éléments de la nature nous obéiront. C'est cette autorité qui nous permettra de commander aux situations de la vie, comme c'est déjà le cas, oh Dieu, et nous soumettre toutes choses. C'est cette autorité qui nous amènera individuellement à être moins dépendants des hommes et à dépendre totalement de toi. Seigneur de gloire, merci. Merci pour l'esprit que tu déposes maintenant à chacun d'entre nous, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Merci pour ce que tu fais, oh Dieu. Merci pour ce que tu feras, ô oh Dieu. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vais prier pour les malades. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a une situation de maladie ou il connaît quelqu'un qui est sérieusement malade. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Si quelqu'un parmi nous est malade, ou connaît quelqu'un qui est sérieusement malade, je vais prier pour les malades. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On peut chanter un chant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Yahweh Alpha. Alléluia, Alléluia. Oh, tu es Yahweh. Merci. avec onction d'huile, comme le livre de Jacques nous le dit, que nous avons prié pour les malades avec une onction d'huile. C'est pour ça que nous de l'huile. Oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.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 Je prie pour des miracles au oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour des miracles au oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'onction de miracles puisse agir maintenant, afin de toucher des vies des uns des autres au oh Dieu. Seigneur, je prie pour cette onction-là puisse toucher les vies des uns des autres ô oh Dieu qu'en cette semaine il puisse expérimenter un miracle particulier qu'en cette semaine il puisse expérimenter un miracle particulier dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, merci à vous, bien aimés du Seigneur, merci à l'équipe de louanges. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, je vais prier pour les offrandes et les dîmes. Seigneur, tu as dit dans ta parole apportez dans la maison du trésor, dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux, et je répondrai à la bénédiction avec abondance. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de libérer une grâce spéciale au oh Dieu. De libérer une grâce spéciale au oh Dieu. De libérer une grâce spéciale au oh Dieu. En ce dimanche au oh Dieu, dans cette dîme et les offrandes au oh Dieu. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je sentais que pour prier pour les miracles, nous ne devions pas adorer à ce moment-là le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvellement au milieu de nous Des visiteurs qui sont la première fois au milieu de nous En tout cas, moi j'en vois au moins trois. Amen Jérusalem à Londen, Église de Dieu en Belgique. C'est vraiment une joie de vous voir au milieu de nous. Je suis le pasteur Patrick Galleka. En tout cas, ça fait bientôt un an. Euh, le 29 octobre, le 1er novembre, on va totaliser un an d'existence ici à Londen. Mais Avant cela, on a évolué pendant des années à Bruxelles, à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. En tout cas, c'est une joie de vous compter parmi nous. Si vous n'avez pas d'église, Faites de cette église la vôtre. Par contre, si vous avez déjà une église, transmettez nos salutations et nos alléluia à votre pasteur et également à, à l'église dans son ensemble. Si vous avez deux ou trois minutes à la fin du culte, je veux vous recevoir. On a aussi une petite collation. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale aussi pour un couple au milieu de nous qui fête les 20 ans. Nous n'allons pas prier pour eux, nous allons juste les présenter parce qu'on a C'est important pour nous de présenter des couples qui ont autant d'années pour montrer que c'est encore possible en étant jeune, en étant belle et beau, en ayant une bonne situation et en gardant le lien sacré du mariage à une seule femme et un seul homme. C'est une joie pour nous de présenter ce couple. Je crois qu'ils ont prévu quelque chose pour l'Église. Donc, euh, tout à l'heure, nous allons vous inviter pour venir célébrer avec eux euh, ce moment merveilleux. Amen. Amen Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour euh, la prière de clôture. Oui. Si je peux vous demander juste de vous lever, comme ça nous allons clôturer notre temps de culte. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne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 Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Passons une excellente semaine sous la grâce et la protection de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Pour vous les nouveaux, le programme de l'Église, on vous le dira. Mais en tout cas, tout y est sur le site. Nous avons prière de façon libre chaque matin de 6h à 7h. Le lundi, mardi à 19h, nous avons un temps de prière appelé. Ashton 19, temps de prière de 19h à 20h sur Zoom. Nous prions pour les besoins, pour différentes situations. Le mercredi, on a prière ici en présentiel et connecté dans le lieu secret de 19h à 20h30. Le jeudi, on a prière du matin ici en présentiel de 6h à 7h du matin le jeudi. Et le soir à 19h, nous avons nos cours d'affermissement sur Zoom. Vous pouvez demander le lien, si vous nous donnez vos coordonnées tout à l'heure par Maman Natacha, la secrétaire, on pourra vous donner tous les liens et même le syllabus qu'on donne chapitre après chapitre gratuitement. Comment vivre victorieusement en Christ, c'est ça le sujet. Et le vendredi, on a également culte en présentiel De 19h à 20h30 Et bien entendu, le culte du dimanche De 9h30, Amen Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment Très bon dimanche à tout le monde alléluia alléluia alléluia, alléluia alléluia alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia, alléluia. alléluia, alléluia, alléluia. alléluia. Alléluia.